Salut, c'est Ross alors aujourd'hui, voilà, hop, voilà. alors nouvelle vidéo, on va parler de la Norden, de la donc euh, 4... c'est pas quatrième c'est Eskewarna je crois ouais c'est Eskewarna Norden Expedition ils appellent ça voilà donc c'est euh... c'est plus une c'est une... un dérivé des des, des hein. c'est toujours pareil hein. c'est pas... ils ont juste changé un peu le phare et on est relativement sur le même euh, le même truc hein. c est, c est... Ça, ça change pas dans dessus tout, de tout. Le seul gros gros changement qu'il y a eu sur, sur la, la, la 901 Norden, c'est expédition, euh, je parle. Hein. Donc euh, on, on est sur c'est euh, le phare. Alors là par contre le phare c'est assez bizarre. C'est qu'on est sur un phare qui est style euh, euh, je sais pas néo rétro, je dirais. Un peu comme la mienne, hein. ouais, c'est comparé à la mienne. Alors là j'ai pas trop bien compris le, le délire. Parce que tu, le ça s'appelle Husqvarna et KTM dans la même compagnie, ils ont toujours un phare assez insectoïde on enfin, dirait une guérine voyage religieuse je crois pas je... Et, euh, et là ils ont fait une espèce de phare hein, ouais, complètement rétro alors euh, c'est un peu un peu étonnant c'est vrai que de design elle est plus, pas ce qu'il y a de plus beau enfin euh, c'est surtout l'avant l'avant est assez particulier pour lui hein, c'est moi j'aime enfin, c'est pas mal hein. en cas, disant que sur une moto comme la mienne oui parce que ça va avec le style c'est une néo rétro c'est un roster mais sur une, une un trail pas je sais pas c'est pas, pas ce qu'il a de plus, de plus beau surtout qu'on n'était pas habitué à, à, à ça avec euh, avec le ktm ou ce que vraiment leur, leur... après ah on aimait on aimait pas mais je dirais qu'ils avaient vraiment un, un, un style à eux et là on dirait qu'ils veulent se rapprocher des standards euh, ouais, un peu japonais pour les rôles Bon après sinon niveau prix, c'est toujours abusé chez eux, hein. je veux dire c'est trop très, très cher. Sachant qu'en plus il y a tous les, tous les packs, c'est toujours comme le BMW, hein. il y a les packs adventure, les packs sport, tout ça, tous les shifters étaient en option donc euh, ça c'est la moto dans, pratiquement dans les 18 000 euros. Ouais, c'est super super cher par rapport à la concurrence. Euh, et pourtant en plus voilà, surtout en plus, si vous regardez bien on va la comparer à une autre moto, c'est la Yamaha, euh, la nouvelle Tracer 900, euh, elle a un on appelle ça un, un régulateur de vitesse adaptatif. Ça veut dire que, une fois que vous mettez le régulateur de vitesse, si elle voit une moto devant elle, elle a un radar carrément. La moto ralentit et si elle ne rien ensuite, elle réaccélère d'elle-même sans que vous ayez besoin de toucher sur la, la moto. Voilà, C'est carrément un régulateur de vitesse adaptatif. C'est une première, hein. Il y a tout ça qui tout le fond, on la qui le Donc voilà, quand vous voyez nous, la, la Norden, elle la pas ça. Et, et quand vous voyez le truc, elle, elle, elle, est, elle est deux fois plus chère, enfin, pratiquement pas, pas deux fois plus cher, mais au moins 3-4 000 euros de plus que l'autre. Euh, voilà, ça, ça, ça me fait rigoler quoi Après, ça reste un gros, gros trail 900, c'est possible Bon, on est pas sur les 12,90 des, des autres Mais euh, 900, ça reste quand même relativement lourd Après, c'est vrai que puisque Varna bon, met beaucoup, beaucoup d'aluminium et tout Donc la moto, elle est quand même un, prix, un, un poids Qui reste raisonnable, mais ça reste super lourd Donc c'est pour ça, réfléchissez bien Que vous achetez ce genre de trail Si c'est pour faire que de la route oui, forcément mais si vous voulez commencer à faire de l'offroad euh, tiens si tu fait fais tomber par terre je te dis pas pour la relever hein. déjà même je me rappelle à l'époque quand j'avais les motocross et les enduro elle faisait que 110, 110 kg pour la la, 300, la 350 et 90 kg pour la, la crosse déjà quand tu la fais tomber par terre déjà pour la soulever la relever c'était déjà pas mal c'est hein. quand la moto dans les 180 kg même presque 200 kg même comme 200 kg hein, ben, c'est même 200 kg vous faites euh, plus clore hein, pour la soulever ça fait très très, très très très très très lourd donc si tu en fais à deux en peut toujours t'aider, si tu es seul vas-y euh, hein. bon courage voilà hein. en tirait tirer d'avoir <rire> un arbre en proximité de mettre comme une sangle et de tirer de euh, faire bon, ouais, c'est vraiment très lourd à celui après voilà moi personnellement c'est ce genre de travail c'est vraiment vous aimez ce genre de travail un peu gros comme ça moi je j'aurais toujours toujours toujours tendance à vous, à vous, à vous orienter plutôt vers la, la Yamaha 700 que ce soit extrême édition normale peu importe mais voilà une, une Ténéré 700 euh, ou une Transalp maintenant ou une Transalp qui reste toujours à un, un poids qui est assez correct et aussi surtout à un prix mesuré la Transalp est à 10 600 la Yamaha Ténéré 700 elle est d'à peu près au prix équivalent voilà ça reste à des prix raisonnables et également il ne faut pas oublier que qu'il y a beaucoup de gens qui et également les entretiens. Et les entretiens chez KTF, Cavarna, DMW, Triomphe, enfin toutes les, toutes les marques européennes, ça coûte la peau des fesses, ça coûte ça. Alors que Honda, toutes les marques japonaises, les révisions sont nettement moins chères, Enfin je sais que la mienne par exemple, quand une simple, une simple vidange, je ne même pas 80 euros, 70 euros, tout bon genre. Ça coûte pas trop cher. Alors que tu vas acheter KTM ou Skevarda, mais ça coûte un peau des fesses. Hein. C'est pour ça, méfiez-vous quand vous qu achetez ce genre de travail, parce que déjà, niveau fiabilité, ce KTM et Skevarda, c'est pas non plus le top. Non, moi quand je l'ai acheté, j'ai eu que des ennuis avec. De deux, quand vous cassez une pièce, parce que si vous faites de l'enduro, c'est le fait du trail, vous êtes dans la casse, vous la faites tomber par terre, et la moindre pièce à changer dessus, ça coûte énormément cher, c'est affolant. Et en plus les révisions le cher aussi. Et pour la petite souris sur le gâteau que la moto à d'achat ne vous donne rien avec que des packs options comme chez BMW et, et la note, en vérité le prix qu'il vous montre au début c'est pas vrai c'est ah, il te faut pas qu'option, pas option pas option, option et au final la moto elle te monte à 18 000 euros donc c'est pour ça si tu prends par exemple une Transa même avec tous les packs options pas qu'Adventure et tout ça mais eux, vraiment complet hein, tout, tout ça ça monte à des maximum 12 000 ouais, c'est déjà très cher hein. mais euh, c'est pas 18 000 donc voilà c'est pour ça euh, moi j'aurais plus tendance à vous dire c'est une très léger, vraiment un petit passe partie très, très très très fiable, garantie 50 et facile à utiliser tout, c'est la CRF 300L de Honda, ça c'est le 9 ah, à c'est vraiment le, pour moi c'est la, la... meilleure trail actuelle, il n'y a pas de... C'est léger, c'est puissant, euh, surtout ce qui le une ligne d'échappement, euh, très puissante à 40 chevaux, largement suffisant pour la faire, sur la pas de la route, c'est vraiment... Le top après si tu veux la gamme au dessus euh, est quelque chose de plus euh, puissant pour faire un peu de route aussi pour faire des longs trajets moi je dirais ténéré 700 ou transal sans hésiter euh, mais ça ce gros gros trail là euh, franchement euh, c'est comme le www avec les, les gs et tout c'est des motos qui valent la peau des fesses c'est pour ça euh, méfiez-vous de ça et en plus c'est qu'il a fait tomber par terre enfin le valeur de la faire tomber par terre là c'est une la laisse tomber hein. c'est un la règle là c est, c est, Hyper cher, alors que tout compte, CRF 300L, c'est que du bas-stop, euh, c'est des, des carénages de motocross, c'est pas cher, ça ne rien changer. sur une TNR 700, ça reste abordable, ça va. Transac aussi, ça peut aller, ça commence à devenir un peu cher, mais ça va. Mais le pire, c'est quand tu vas acheter KTN, BMW, Triumph, c'est très très très cher. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'est mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez En fait qu il qu'elle des, des, des gros gros fans de, de, de, de la marque hein, Et de cette moto hein. Après, je, je, je la descends pas en voie, Je dis simplement chez vous quand vous achetez ça Parce qu'il faut prévoir tout le reste Les entretiens et, voilà. Bon allez en tout cas Je vous remercie de votre fidélité N'oubliez pas de vous abonner De laisser un pouce bleu Et je vous dis ciao ciao